Là-bas, ok. Donc là, c'est un genre de tournoi euh, comme l'autre fois, quoi. Ah, un objet. là J'ai décidé de m'occuper des méchants tout de suite. Donc, je reviendrai ici plus tard. Parce qu'en fait, c'est pour me faire dévier. En fait, c'est pour, en fait. pour ça. Pas en fait, que je me fasse avoir. Je vais tourner, alors je ne sais plus comment ça s'appelle là. Ici, Phénacite Voilà, on a le passer C'est fermé d'accord. Ouais, ah des hyperboles, merci. Je rentre dans les maisons. Moi bon, c'est vide. Oh, bon je vais je vais habiter là moi. Tu bon, je je sais pas ce que ça va faire je vais aller voir là. Hum, ça doit être un truc fort avec mon bas là. Je fais le tour hein. Elle veut pas la dame Bon ok, donc je vais aller voir Ah bah attendez, il y a un petit passage hein. C'est un objet Il hein. a rien Ça aurait pu hein. Là aussi euh, Moi je fouine, hein. je suis un gros fouineur Oh, bon, y a rien. Ah, il y a un truc là. Ah oh, ça, les filles, ils apprécient beaucoup, mais ce n'est pas une tasse de thé, ce serait du gâchis de, de, de le jeter. Alors tu peux l'avoir, prends-le, d'accord. Ah, oh, et si tu es fatigué, tu peux faire un somme dans un hein, de, des lits derrière. Je croyais que j'en avais pas vraiment besoin. Ah oui, le CD musique. Les gars, je sais, je sais, je sais à quoi ça sert. C'était là que j'étais tout à l'heure. Alors pourquoi je peux pas le mettre dessus? Ah mince! Normalement je devrais pouvoir le mettre là. Bon, on reviendra plus tard. Mais je sais qu'il faut faire ça ici. Et mon petit, les coulis, le colissier n'est plus en service. Depuis qu'il y a la tour titanite, tous les combats se tiennent à bord. Ok donc euh, je peux rien foutre quoi. Voilà les gars, je sais pas trop quoi faire. peut-être parler aux gens. Je vais pas les voir parler. Non. à toi, Justine Bon, je cherche quelque chose, hein, parce que là, je suis pensée. Que dois-je faire C'est la maison vide Ouais, on s'en fout. Ils sont louches les gens. Je vais aller au centre de Pokémon. Ah c'est pour ça qu'il euh, me prêtait Lily euh, le Got. Euh, ok. Là aussi il y a personne. Bah c'est bizarre là pour le CD là. Et le petit, là. J'ai pas, pas parlé avec toi Je pas vu depuis un bout de temps Il est peut-être parti à la On va parlé du mer Ah, donc j'ai déjà pas vu Bah j'ai pas vu le mer moi non plus C'est quand même pas croyable ça qu'il faut déjà le chercher ici utiliser un ah, c'est bizarre ben écoutez les gars on va aller euh, voir au labo et après euh, je reviendrai peut-être ici on verra peut-être qu'il manque un petit quelque chose avant Ça paraît bizarre tout ça. Je suis quand même pas obligé d'aller faire le tournoi avant quand même. Là, ça n'a rien à voir. Parler un petit peu à tout le monde là. Hein. Des fois en parlant, justement ça débloque des choses. J'ai toujours été comme ça dans Pokémon. Non je m'en fous. Ah bah voilà, comment le disque run contenait les plans détaillés des attaques du Liba et du Fenacite. et le NBS a été attaqué par le groupe Ombre, ce n'est pas étonnant qu'on ait plus de leurs nouvelles. Bien c'est compris, écoute, tu dois aller à Fenacite, dès que possible. Ah j'y étais tout à l'heure. Je compte sur toi, tu es le seul à pouvoir renverser la conspiration du groupe Ombre, Eden, grâce à ton Snatcher. Bon, en gros les gars, fallait juste que j'aille voir ce gars pour... Débloquer dé dé les choses, quoi. Tu vas finisser pour libérer la vie du coup. Oh non, oui. Je veux que tu sois prudent, mais je sais que lorsque tu as décidé de faire quelque chose, on ne peut pas t'en dissuader. Je me demande, tu as pris euh, ça de ton père C'est peut-être de moi que ça vient. Parfait, vas-y mon chéri. Je suis sûr que tout ira bien. Oh, ah, va t'en toi Bon bah alors en fait il fallait juste l'autorisation des parents. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir y aller. C'était juste pour ça que j'étais pensé dans le jeu, non mais franchement oui. là. Ah. Parce que normalement je devais mettre le CD dans le machin et ça marchait pas, mais c'est pas faire. Je vais aller, voilà. maintenant même pas attendez je vais faire comme tout à l'heure non toujours pas hein. ou alors faut que j'aille la voile peut-être que ça a été décoincé la voile là où je pouvais pas passer tout à l'heure voilà non en fait je suis toujours bloqué qu'est-ce qui se passe mmh. Maintenant que j'ai l'autorisation des parents, je devrais pouvoir faire quelque chose. J'ai parlé avec tout à je sais. Mm -hmm. Ça me sert à rien là, pour nous désolé les gars je tourne en rond. il est joli le j'adore ce pokémon il est très rare ah. ah bah je vais aller le purifier J'allais purifier lui parce qu'il est prêt à force de marcher c'est sûr que <rire> pas quoi parce qu'en fait on porte tout le temps alors on va y aller ça c'est une bonne nouvelle ça par contre si je tourne en route pendant tout l'épisode ça va pas être cool ça va falloir trouver une issue J'avais déjà joué euh, au jeu je pense entre 2005 et 2010 mais euh, du coup bah, je m'en souviens plus trop quoi. Je sais qu'il y avait un truc avec le CD. Mais là ça n'a pas marché quand je l'ai mis tout à l'heure. Je sais pas ce que j'ai dû oublier euh, de faire. Je vais aller me chercher un Pokémon Obscur, du coup là. Ah, là c'est fait. Je reviens derrière pendant bon, que j'y suis pour les autres. Les deux autres. Alors, ouais, il y en a pour un moment encore. d'abord si je saute des étapes ça vaut cher voilà retirer Mon pic, ce sera pour plus tard ah je vais aller chercher ma bête en mode j'y ça c'est un rituel chaque fois que je viens là que ça c'est bien ça sert pour les pokémon paralysés ça c'est bien est -ce la marron je sais pas j'ai pas regardé la description je vais aller voir les deux petits vieux peut-être qu'ils ont décoincé c'est plutôt lui qui fout pas ah voilà là il est au point pour le groupe ombre maintenant Fenacite, qu'on aura a trouvé euh, la chose qui manque, mais je vois pas ce que je pourrais foutre ici, euh, en fait, pour ça. Non, s'il n'y a pas Darius qui vient là, c'est que euh, il se passera rien. Donc on se casse. Peut-être retourner euh, ici là où j'avais battu euh, justement ma team ombre. Peut-être y retourner un petit un, tard, encore une fois. Je mange mes mots. Hein. C'est que là je réfléchis très fort là. Ah, mais, oui, mais c'est pas celui-là que je cherchais. Mmh, mmh, comment monter un coup pareil en plein jour ici c'est le maire de... d'ici, ça. Si les choses continuent comme ça, on va sûrement encore entendre parler du groupe Ombre dans les jours qui viennent. Oh, mais moi, c'était le maire de Fenacy que je devais trouver. Ah, ouais, je pense qu'il a été kidnappé. C'était ça le truc. Je pense. Un petit peu à tout le monde hein. ah, pris le show, gars, là. Ah, on n'ai pas repris le chaud, les gars. Allez, les noisettes, être bon. C'est peut-être net qu'il faudrait déjà y voir. Le gars qui est là. Ouais, ils étaient pas courant. S'il te plaît, un tu peux aller à aider Layla Ouais. Je pense qu'il fallait que je revienne ici au que ça se débloque. Bon, J'ai peut-être pas besoin d'aller voir par là. Il y avait un truc Je peux toujours pas le prendre Il m'énerve Bon je vais aller voir là Le compte d'attaquer sa vie, mais je suis déjà allé parler à Justin dans un Qu'est-ce qu'il me raconte? Ça n'a rien fait du tout. gars, On va bien finir par euh, se sortir de cette merde. Voilà. Bon, bon, cette impasse pour être plus poli. Alors. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse a des truc qui brille dans une bibliothèque des fois. Ah vous voulez pas que je prenne le ma machin Vous me souvenez wesh. Oui. Là le maire il est pas là vu qu'il est là-bas. Donc j'ai rien à faire ici. c'était un truc de voyance alors où est-ce que je vais faire un petit tour avant d'aller à Fénacite je vais aller à, cette... à Marie voir ce qu'il y a là-bas là, je suis bien bloqué là J'ai le CD, hein, ça devrait faire, mais là ça n'a pas marché encore. Je me demande pourquoi. J'ai rien à faire moi ici, là. Je bien d'accord. Et tourner la tête. Okay. Bah, j'ai que ça à faire hein. je peux pas aller ailleurs là, là je suis allé voir un petit peu partout j'ai mis au courant certaines personnes qui étaient pas au courant euh, pour le groupe ombre moment enfin, bon, là c'est tout et hein. l'autorisation des parents aussi qu'est ce qu'il faut que je fasse de plus Attends le gars qui court là, je vais pas te parler un coup. Eh viens là, je voulais te parler. Oh, arrêté, oui. Oh, cherche le, la maison du maire. Euh, elle est où déjà Ok merci pour ton aide. Donc apparemment faut que tu cherches la maison du maire. Mais j'ai fait toutes les maisons déjà tout à l'heure. Ah ça doit être celle-là. ça hein. -ce fou, il y a quelques... Attends. Là. Le truc qui brille je peux pas le prendre je suis sûr que c'est un maison de merde ça vu que c'est vide ah je peux rien prendre ce truc qui brille là je sais pas c'est quoi mais... Il n'y avait que ça que j'ai pu enfiler. C'est rien, je pensais à voix haute. Attends, Redi, s'il te plaît, ce que t'as dit. Ce costume est trop serré. <rire> ouais, en gros, c'est pas... Il se fait passer pour quelqu'un, quoi. Ok. Bon, C'était bien la maison du merde alors, on est d'accord. Est-ce qu'il faut que je fouille un peu plus là-dedans Il y a la bonne femme qui, qui m'embête tout le temps. Il n'y a rien, hein, sur le bureau que je puisse prendre. Non En fait, il fallait juste faire ça, les gars. C'était tout con. C'était ça qu'il fallait que je fasse. En fait, c'est pas moi qui mets le CD, c'est la dame. Il fallait que je lui adresse la parole, en fait, tout simplement. Et là, maintenant, je peux y aller. ici. Oh là là. Je me souvenais pas de ça, moi. Ah, ça y est, on a un truc important. Justine, j'ai des mauvaises nouvelles de toute la région. Notre phénacite bien-aimé est la cible du groupe Ombre. Ses membres ont déjà commencé à remplacer les personnalités importantes de notre communauté. Si rien n'est fait, la ville sera aux mains du groupe Ombre sans que personne ne s'en aperçoive. Justine, j'ai besoin de ton aide. Nous avons besoin de tes compétences pour nous sortir de cette crise. En tant que directeur du centre de formation Pokémon, tu devrais pouvoir faire quelque chose. Cependant, il est peut-être déjà trop tard. Je me sens déjà menacée par... La lettre se finit de manière abrupte. Ok. Ah ah. Qu'est-ce que tu lis, mon garçon J'espère que tu n'as pas l'intention de donner cette lettre à Justine du CFP. Oh, que si Oh, méchant garçon, ce n'est pas bien de se mêler des affaires des autres. Bah oui, mais là quand t'as pas le choix... Donc... Ok. Le premier combat euh, de l'épisode. Ah, un obscur. J'essaie de l'attraper. Un... Euh... Alors, pas joué, je vais essayer si je vais l'attraper. Non mais. Pour l'instant je m'occupe de ceux qui ne sont pas obscurs. Pour être moins déconcentré. C'est mieux. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que tu vas m'envoyer comme Pokémon maintenant Monsieur Apto chauve-souris euh... donc là ça y est les gars on est dépensé après on va pouvoir euh... je pense qu'il faut retourner voir Justin là c'est le mec avec les cheveux bleus là. Et puis euh, après, euh, monter là où le où le petit pépin mais c'est pas passé. Si. Tout simplement. Ah putain, je, je savais pas que. Oh là voilà, là, on ne passé pas s'essonner, c'était tout simple. niveau 26. Est très peu de temps. On pas là parce que un euh, gamin, hein, faut pas que jouer de me k.o. donc. Donc Voilà, je vais je vais le maintenant. j'ai envie, pas mal de points de vue. Hein. remettre un truc comme ça quoi. voilà entre un peu il a pas rentré bon on va en relancer une parce que là si je l'attaque de nouveau il va être chaos dans le pokéball sinon je peux pas te sauver hein. ah là mais es -tu, hein. il est têtu il m'a gaspillé deux bols pas cool le pire ce que je vais faire c'est euh, faire un changement de pokémon et en mettant un pas trop fort uh -huh. je vais regarder les résumés aussi pour voir ce que je pourrais mettre comme attaque voilà uh -huh. uh -huh. C'est du poisson là Franchement les gars je sais pas si je me lance avec lui ça ne devrait pas faire grand chose quand même. Ah là là. Je sais pas quoi faire. Ouais, je vais changer quand même. J'ai trop peur de le mettre KO en fait. je m'en plein la figure je vais soigner après alors là je vais faire vibra quoi ça devrait pas lui faire grand chose parce que c'est une attaque haut et lui c'est il est de type glace, donc ça devrait pas faire grand chose c'est ce que je veux pas lui enlever trop de point de ah bah non je peux plus l'attaquer maintenant oh, c'est pas vrai ça voilà. Je suis mal je faire comment pour capturer moi -ce il y a une... ce qui est bientôt prêt pour être purifié hum, qu'est ce que je mets alors du coup on folie ça va le ça va le rendre fou Donc, du coup ça ça pète bien mais il faut déjà le temps d'attaquer On euh. va des mots, ça y est, fini. Ah, lui aussi il est presque prêt. Donc, un diamant de fouillis, puis après, euh, Pokémon. Ça, ça devrait m'aider pour Là, Je vais mettre le cage noir. J'ai des jetons, les gars. J'ai peur de le mettre à Faut pas, faut pas, faut pas. que j'arrive à lui enlever quelques PV à 100 000 calories, quoi. Ça, ça me fait peur ça pas trop peur Oula. mais bon voilà c'est vraiment pas fort du tout pour le coup <rire> on est mal là il va durer longtemps le combat je le sens. Bon, je pense que je vais lancer du pokéball là juste après. Je crois que ça va le faire cette fois. quelques PV supplémentaires et en plus il est confus, donc j'ai plus de chance que tout à l'heure pour l'avoir. Allez, allez, allez, ouais, enfin, voilà, oh pas ouais, été facile hein? n'était pas censé trouver cette lettre. Mais tu sais quoi Je pense que tu perdrais ton temps en donnant cette lettre à Justin. C'est ça, oui. Oh, ça, ça va encore bas. Quoi Que se passe-t-il Comment le groupe Ombre est là Dis-moi, est-ce que mon, mon déguisement te plaît non mais sérieux quoi. En plus faut faut... Oh non, je suis, je, suis, je suis mal les gars. Voilà, si j'ai une Octalie c'est bon. C'est des mots il est KO mais... Heureusement que j'ai une octalie là. Non. Et après j'ai un purificateur parce que j'ai deux Pokémon de près. Et soyez Pokémon Alors... Tu dis qu'il y a un Pokémon obscur. Encore falloir faire... Extrêmement attention Allez, tiens bon Skyneux, tiens bon. Allez, vas-y Oh bah non bah je l'encourage et lui il a la trouille oh c'est pas vrai ça je suis pas content hein. pas mis en deux noix peut... ah, ben ah, ou quoi Ah ouais c'est tout N'importe quoi C'est nul ça Oh Bon, je vais faire ça Et ça J'espère que ça va être trop fort le charge Ah, mais c'est pas fort du tout oh, on n'est pas prêt de le capturer encore ce que je vais faire, ce que je peux faire c'est lui mettre un souris également comme tout à l'heure Allez, vas-y, voilà, ça c'est bien. <rire> bon, soit on attaque encore un petit peu, soit... Ouais, allez, on attaque encore un petit peu. <rire> oh là Oh, c'est chaud là bon là normalement c'est bon on est bon on est bon on est bon si vous dites que c'est pas bon là c'est pas c'est juste pas possible là, je peux plus rien faire je peux pas faire mieux là aïe aïe aïe non <rire> C'est pas vrai C'est juste pas possible Bon on va en relancer une eh, je peux pas faire mieux là Je vais pas l'attaquer encore quand même Après il va être KO Je vais pas mettre mes super Bowl maintenant hein. il... il a que niveau 20 Et puis super beau. j'en ai quoi j'en ai pas beaucoup hein, pour le moment donc je préfère pas allez voilà c'est bien parce que sinon tu vas rester un pokémon obscur toute ta vie mon gars ping oh tapis Bon bah voilà, moi j'ai vais aller retourner pour mes Pokémon là. Purificateur. Oh, il se passe quelque chose. <rire> ok. Nous sommes tous euh, Justin, c'est nous, c'est nous. Tout le monde nous admire car on est la bande de Justin. Oh non, je sais c'est qui, c'est ceux de l'autre fois la boule, là, labo de la team ombre, ils savent même pas compter. C'est bon, c'est parfait. ils vous ici à compter cette fois. Quand on est tous habillés de la même manière, même moi, votre propre frère ne peut nous différencier. Tout le monde sait pourquoi nous sommes là. Notre tâche est de tromper les ennemis que nous rencontrons. On se sépare et on attire l'attention sur nous pour protéger le CFP. Si mon plan fonctionne, on sera peut-être éligible pour un poste d'admin, peut-être. Mes frères, suivez les ordres avec fierté et diligence. à au poste Ok. Bah moi, je vais aller faire purifier mes Pokémon. Alors. Parti. Oui, oui, je suis au courant. Moi, je passe derrière, on sait jamais. Okay, you know. next. Et voilà, ça c'est fait Et l'autre, il doit être presque prêt aussi. Mmh. Presque prêt, mais pas encore. Prêt. On va faire une petite balade santé. Combien de tours va falloir faire daprès vous. Je me le demande. Moi je dirais 5 euh, encore 1 2 3 4 5 Hey File File dis donc c'est un sacré hasard hein. J'ai pas fait exprès les gars, je vous jure Bon j'ai compté en anglais hein, jusqu'à 5 Pour ceux qui savent pas l'anglais Je précise Angle de choc, ça c'est bien comme attaque, c'est cool c'est bien. Ça. Bon bah, du coup, je vais les déposer. Je vais prendre le Goupix peut-être ou l'un des Pokémon que je viens de capturer. J'ai le choix entre trois Pokémon pour comprendre prendre deux, deux sur les trois. Alors, ah, ouais. déposer déposer et bah euh, du coup euh, je vais prendre ce que je viens de capturer il y avait un niveau combien sinon vous piquez 18 dit... bon allez je prends je prendrai le plus tard moi je vais chercher ma B hein. et après je vais aller euh acheter euh, des massages Besserise encore Non, citrus, je connais pas Plus tard, parce qu'on n'a pas trop le temps, bon avec le reste je vais prendre des pokéballs, voilà, on se ruine très vite euh, dans ce magasin je trouve, ah oui, merci, non, on va y retourner parce que en fait j'ai oublié de soigner mes Pokémon. Puis je le Parce que j'y suis allé tout à l'heure pour aller sur le PC mais j'ai pas pensé à les soigner. On va en avoir des combats Ça se trouve on va devoir. Oh bah c'est même si on va devoir battre tous les faux Justin. Mais on va battre les faux Justine pour l'épisode suivant. Donc là je vais sauvegarder. Je sauvegarde à l'entrée, comme ça. Et voilà